Bonjour, bonjour, bonjour, la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo. Hier, j'étais un peu, un peu fâché, mais après un bon repos en écoutant mes doyens, je crois que tout va bien. Voilà, nous ne voyons pas les choses de la même manière. Attendons la suite des négociations. Mais malgré le report, vous avez vu aujourd'hui qu'on a créé, certains quartiers ne digèrent pas. La colère du peuple, je vous ai dit, le CNRD, ils ne vont pas s'en sortir. Ils peuvent appeler, ils peuvent promettre, mais je vous promets que Mamadou Doumbouya, son pouvoir, ça, c'est fini. Voilà, son pouvoir, c'est fini. Mamadou Doumbouya. Les militaires, beaucoup sont en colère. La population, aujourd'hui, c'est la misère, la galère, la souffrance. À part la démagogie, rien d'autre. Donc, euh, merci mon frère Bangoua Bambo. Donc, euh, nous disons à tout le monde de se préparer. Et ça nous a un peu choqué hier. Le fait que nos leaders ont reporté la manifestation, c'est bon. Oui, on dit reculer pour mieux sauter. Et l'avantage est à leur faveur. Et comme ce n'est pas l'explosion des de forces vives, ils ont décidé ensemble. Attendons la suite. Et déjà, le 15 est programmé pour l'étendue du territoire. Donc, leur revendication, si ce n'est pas pris en compte, ben, <coughs> on vous a déjà dit le CNRD, c'est fini. L'arrogance, ce pays là appartient à tout le monde. Ils ne peuvent pas venir diriger comme si c'est un royaume. Donc, euh, la famille, Mamadi et ses alcooliques, c'est eux qui négocient aujourd'hui. Ils ont compris, oui, qu'ils ne peuvent pas diriger sans les autres. Et nous demandons aussi aux militants du RPG de rester mobilisés aussi. Rester mobilisés. Rester mobilisés. Donc, euh, le rideau est tombé. Plus de mensonges. Dire que non, c'est le coup d'état du président Fakonde. C'est rentré, c'est sorti. Ça, c'est fini. Nous, c'est déjà fini. ça c'est déjà fini. Nous, tout ce que nous voulons, le retour d'un civil au pouvoir, ces bandits, ces arrogants, ces vauriens, nous devons tout faire pour les chasser du pouvoir. Nous devons tout faire pour les chasser du pouvoir. Et aujourd'hui, ils craignent beaucoup du soulèvement populaire et la marche du 15, c'est sur l'étendue du territoire. C'est sur l'étendue du territoire. Vous avez vu l'arrogance pour dire que non. Eh, le dialogue, certains membres du CNRD, arrogants, disaient ici, non c'est fini, ça c'est derrière nous. Qui court derrière Les forces vivent aujourd'hui. On appelle les religieux, on appelle les sages. Les négociateurs du CNRD, ils appellent les partis, les leaders politiques pour les demander de mettre bas la terre. On vous a dit que c'est le pouvoir du peuple. Je l'ai dit ici. Et si nos leaders ne comprennent pas ça, certains alliés, que ce soit de l'ANAD ou du RPG, ceux qui cherchent des postes auprès du CNRD, nous vous disons de la fermer. Parce qu'il y a certains qui pensent que quoi Que non, la libération des docteurs Kassoury. On vous demande ça fait combien de mois maintenant docteur Kassori est en prison Ce n'est pas devant vous ici que Ali Touré est venu se flanquer devant les médias. Ce n'est pas devant vous que Ali Touré a dit ici que docteur Kassori a détourné 46 milliards 46 millions. Ce n'est pas devant le peuple de Guinée que Ali Touré de la Kriev. Ce n'est pas devant vous que Ali Touré a dit ici que docteur Kassori a une banque ici. Docteur Kassori est propriétaire de Sheraton ou je ne sais, et, et Plaza à Daimon. Pendant tout ce temps-là, hein? et même l'avocat perd son âme, de Dr Kassori, le Sénégalais est décédé. Plus de dix mois, ils ne les ont pas jugés. Et on vient nous parler encore de Mamérie. Vous allez parler de quelle justice Mes frères, ressaisissez-vous. Certains des leaders aussi, de ANAD sont accusés injustement aussi parce que le CNRD se sert de la justice pour faire taire les gens, pour éliminer les gens si vous n'avez pas compris les querelles inutiles entre nous on n'a pas besoin de ça on n'a pas besoin de ça certains responsables leader de ANAD aujourd'hui ils sont accusés par cette même justice d'autres sont sous contrôle judiciaire d'autres sont en prison donc, quand vous tenez des, des propos, réfléchissez très bien. Parce que le plan, c'est ça. Les médias, quand vous partez dans des bars-cafés, des journalistes, vous avez oublié que ces médias, face au pouvoir du président Fakonde, ils étaient là à vous soutenir, à faire tout. Mais aujourd'hui, parce qu'ils prennent des, des pots de vin, où est Moussa Moïse aujourd'hui La cellule de communication. Ils, ils ont un budget plus que la RTG aujourd'hui. Tout ce qui est sujet national, c'est eux. Et on vous invite des sujets pour vous faire dire certaines choses, pour chercher à nous diviser. Moi, je vous ai dit, je ne vais pas tomber dans ces pièges-là. Nous n'allons pas tomber dans ces pièges. Voilà. Je vous ai dit, depuis le 5 septembre, pour ceux qui me connaissent, l'UFDG, ce ne sont pas nos ennemis, mais nos adversaires politiques. Mais depuis le 5 septembre, allez-y, regarder. Est-ce que moi, j'ai dit, oh, UFDG, applaudis. applaudi. J'ai bloqué des gens du RPG ici à cause de ça. Je les ai dit, mais vous vous trompez d'adversaire. Ce n'est pas l'UFDG, votre adversaire. C'est ceux qui ont fait le coup d'État. C'est ceux qui ont arrêté vos cadres. On a certains de nos cadres qui sont sortis. Des gens qui ont géré l'économie. Qui avaient la main dans l'argent. Ceux-ci sont sortis devant le CNRD. C'étaient des amis de Dumbuya. Ce sont nos cadres, mais ils ne les ont pas arrêtés. Ceux qu'ils ont arrêtés, ils savent que Damaro est politique, président de l'Assemblée, qui ne gère même pas l'argent. Lui, on l'a arrêté. Docteur Diané, l'intendant militaire, ils sont tous là-bas. Ils travaillent avec Dumbuya. Idi Amin, le directeur de cabinet, ils sont tous là-bas. Tous ceux-ci là, ne sont pas arrêtés. Mais aujourd'hui, vous êtes là, qu'au docteur Diané, un ministre, C'est pas lui qui gère. L'intendant, ceux qui prennent de l'argent, Namori, qui était le chef d'état-major, tous ceux-ci sont là. Mais on vient devant vous, on vous dit non, ils ont détourné, vous êtes là. On vous fait rêver. C'est le vent, l'air qu'on respire, on vous dit qu'ils vont vous donner. C'est ce que le CNRD est en train de faire. Ils se servent de la justice pour endormir le peuple. Mais je vous pose la question. Avant le coup d'État, d'abord, le, les élections, le président Fakonde les a organisées avec des fonds propres. Pourquoi aujourd'hui, le CNRD est en train de tendre la main aux Occidentaux après avoir mis 12 500 personnes à la retraite les PME, tout est aux arrêts. Les comptes des anciens dignitaires bloqués, euh, gelés. Les passeports confisqués, ils sont en prison. Le CNRD a apporté quel changement Le port de Conakry aujourd'hui, regardez le port, quel changement ils ont apporté. C'est ce que vous devez vous poser ces questions-là. Mais on vient vous dire, tel a détourné. Ça fait 10 ans, ça fait 10 mois, ils sont en prison. Pas de jugement, rien du tout. Mais on vous fait croire, nous on est là, on va vous donner le bonheur. Où est ce bonheur Ça fait une année et demie. Ils ont vidé les caisses. Plus de 1 milliard et demi de dollars. Ils ont tout délapidé. Les narcos sont devenus aujourd'hui des entrepreneurs. L'affaire de drogue, on n'en parle pas. Et vous êtes là, connant, vous traitez Quand on parle de Agnès, des programmes pour aider les démunis, c'est qui c'est le gouvernement du président Fakonde, docteur Kassouri. Mais on ne parle pas de ces programmes, d'aider les pauvres. Agnès, ça continue. L'initiative de ces gens-là, aujourd'hui, on est en train de les traiter de tout. Vous pensez que Allah, Taala Dieu va avoir pitié de notre pays quand ils sont là des voleurs, des criminels, des gens qui ont tué le 5 septembre, des gens qui ont prêté serment de servir. Aujourd'hui, ils se retournent contre leurs bienfaiteurs. Ils ont tué des gens les parents des victimes ne demandent que des certificats de décès. On ne les donne pas et on parle de justice. Charles Ouatt se flanque devant vous. Non, je suis le ministre des Droits de l'Homme. Ceux-ci ne sont pas des Guinéens. Vous les avez tués. Si c'était pour la bonne cause, pourquoi vous refusez de donner des certificats de décès à ces familles C'est ce que vous appelez une justice Ça, vous appelez ça une justice Depuis le 5 septembre, nomination bidon, décret bidon, aucun changement. Ils ont pu résoudre quoi Ils ont apporté quoi Ne serait-ce que diriger, prendre des postes, faire la belle vie. Qu'est-ce qu'ils ont apporté Franchement, certains leaders de ANAD ou même de, de certains escrocs même parmi nous, dans le RPG arc Arc-en-ciel, arrêtez un peu pour vous. Vous voyez les médias aujourd'hui. L'acharnement. Pourquoi le RPG et l'UFDG s'associent Dans vous-même, vous voyez ils ne veulent même pas qu'il y ait la paix. C'est eux qui sont appelés à diriger. Si le RPG est au pouvoir, l'UFDG sera opposé. Si l'UFDG est au pouvoir, le RPG sera opposé. Voici des journalistes aujourd'hui qui doivent être impartiaux, qui doivent chercher vraiment à prôner la paix, la quiétude sociale. Non, c'est eux. Non, ça ne doit pas s'associer avec le président Fakonde. Tel ne doit pas. Voilà, on doit s'attaquer, s'aimer la haine, parler de tout. Parce qu'aujourd'hui, ils ont Moussa Moïse à la présence. Parce que ces journalistes du bar-café, c'est un journaliste malhonnête. Ils défilent au palais Secouturéa, On leur donne des chèques. On leur donne des billets verts. Il faut chercher à diviser. Si les leaders, vous n'avez pas compris, vous êtes les perdants. Si ces responsables, vous n'avez pas compris, vous êtes les perdants. Nous, on vous a déjà dit. Tant qu'on ne dégage pas Mamadi. Mamadi, regardez. En une année et demie, les élections c'était déjà fini S'il avait la volonté vraiment de partir, on ne serait même pas là en train de bavarder. Peut-être qu'on allait nous dire, voici. C'est pourquoi moi je l'ai dit, hein, moi mon combat aujourd'hui, je le dis, c'est le président Alpha Condé. C'est lui qui était là. L'arrivée de Mamadi, les gens ont eu le temps de, de comparer. Il a apporté quoi Il a apporté quoi C'est ce que je veux savoir. Ceux qui étaient opposés au pouvoir du président Alpha Condé. Il a apporté quoi comme changement Il est venu, il a fait, il a humilié le président, c'est Il a humilié Sidiatouré. Touré. Ils les ont fait sortir. Aujourd'hui, où sont les qui C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi nous demandons le pouvoir du président Fakonde. Je vous ai dit ici, le combat de ce bandit, c'était un instinct de survie. Mamadou Doumbouya était coincé. Les idiamines étaient coincés. Les officiers narcos, ils étaient coincés. Le président Fakonde avait fini les audits. Plusieurs ministères, les gens allaient tomber. Ils ont profité de cela pour faire. Sinon, si c'était au nom de la démocratie, tous ces deux ordres que nous voyons aujourd'hui n'allaient pas arriver. Mais les Guinéens doivent comprendre cela. Il est temps pour que les gens se réveillent maintenant. Voilà. Réveillez-vous. On parlera d'élection. L'UFDG, on peut être opposé. Demain, aussi euh, à. RPG, UFD, je peux être opposés demain quand on parle d'élection. Mais présentement, tous ceux qui sortent des bavards, quand je vois des gens parler, il y, y a un même là, tellement qu'il est sale, un chauffeur, je n'ai même pas besoin de dire son nom ici. Ça dit, Vous vous dites que vous êtes des blogueurs. Moi, je vous ai dit, nous ne sommes plus dans la même catégorie. Moi, je suis un influenceur, je n'ai plus besoin de venir répondre à des petites personnes. Ça fait 13 ans, vous êtes sur les réseaux sociaux, je ne sais quoi. Mais vous dites quoi au moins, mon frère, prends le temps d'aller te laver. Il ne s'agit pas de dire que tu es chauffeur. On est tous, souvent, on fait tous bord ici. Mais prends le temps, descends. Des truck stop, tu descends, tu te laves bien avant de parler de général. Mais vous, vous êtes là tout le temps. On ne sait même pas c'est quoi votre combat. Hier, vous étiez opposé au président Fakonde. Les bandits sont là aujourd'hui. Ils sont là en train de raconter de n'importe quoi, faire de n'importe quoi. Tu es sale dans ton camion, tu vas venir parler de nous. Moi, je parle s'il te plaît. Aux États-Unis, ici, il y a tellement de truck stop, des endroits, ils vendent des habits, des t-shirts, euh, pâte à brosse. Tu, tu, tu gardes ton camion, tu te laves les boutons sur ton visage, tu essayes de prendre. Sur Amazon, tu peux commander le savon gagné noir, là. Ça ne coûte pas cher. Si tu veux, moi, je travaille, j'ai mon code promo, je peux te donner. Mais tu viens t'asseoir parce que moi, le général, j'ai le temps pour répondre à un blogueur. Non, moi, j'ai affaire aux bandits. Je vous ai dit, s'il y a un blogueur qui pouvait profiter du CNR de ces mois d'Amaro. Voilà. D'abord, les gars derrière Doumbouya, je les connais tous. Vous avez vu ma photo avec Mamadi Doumbouya. Je pouvais être où les Moussa Moïse. Mais moi, je n'ai pas besoin de venir répondre à des petites personnes. Moi, mon combat, je vous ai dit. Donc, franchement, je n'ai pas... Mon frère, pardon, il faut descendre souvent. Il y a tellement de chauffeurs aujourd'hui, Choco ici aux états unis Ils sont cravatés. Mais des saletés comme ça, tu vas devenir. Comme moi je vais, ça dit, vous voyez le combat aujourd'hui que nous nous avons mené, l'unité des partis politiques face aux bandits, vous voyez aujourd'hui le fruit, les bandits Trump, des salités comme ça là vont venir, s'asseoir. comme vous allez parler, moi, de moi, je vais vous répondre, je vais dire vos noms ici, nous ne sommes pas de la même catégorie, un influenceur et un blogueur c'est différent, un blogueur parle, voilà, au début là, on était un blogueur, voilà, mais moi là, je suis maintenant niveau supérieur, général 5 étoiles. Donc, je n'ai pas besoin de venir ou bien classe là pour venir pour chercher des vues. C'est moi, j'ai besoin de ça. Je n'ai plus besoin de vues. Voilà. Qui va dire aujourd'hui de général Même ici aux États-Unis, je suis obligé de mettre bavette. Partout les gens voient, général, général, je suis obligé, même ici aux États-Unis, quand je marche, je suis maxé. Parce que je ne veux même pas que les gens m'arrêtent, me dérangent. Les petites personnes venez vous flanquer votre combat n'a même pas de sens. On ne sait même pas qu'est-ce que vous voulez. Que vous allez moins me clasher. Pardonnez, mon frère, tout ce que je te demande, il faut te laver un peu quoi. Sinon, ta femme souffre de. Hein, hein? Madame souffre. Avec ça, là. Heureusement que madame, c'est pas n'est même pas là. Sinon, tu souffres. Hein? Donc, euh, continuons le combat. Voilà, comme je vous ai dit, moi j'ai pas le temps de répondre aux petites personnes. Je ne suis, suis plus à présenter. Voilà. Le combat, comme je l'ai dit, hier j'étais un peu en colère, mais moi je suis quelqu'un, j'écoute beaucoup. Moi, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, j'aime que tu m'écris, je t'envoie mon numéro, on échange. J'aime ça. Mais des petites personnes, des insultologues, des insolents, je n'ai pas le temps pour eux. Parce qu'il y a des personnalités qui me regardent. Je ne vais pas me comporter comme eux. Moi, quand je vais venir insulter ici, si les gens auront peur de moi. Ou bien, quand je vais venir enregistrer quelqu'un, les gens auront peur de moi. J'aime écouter. Je veux que ce pays avance. Donc, mon combat, c'est ça. Même si hier, j'ai fait des erreurs, je ne vais pas chercher à répéter ces erreurs. Voilà. Venez m'asseoir ici maintenant, des erreurs d'hier. où je, eh, Avant, je disais, oh, les militants de l'UFDG qui m'insultaient, je disais, mouton. Mais allez-y, regardez-moi mes vidéos. Je n'ai jamais insulté. Dire UFDG tant. J'ai dit ce. J'ai toujours précisé, sauf ceux qui ne comprennent pas le français, pour dire mouton. Je le disais à ceux qui venaient m'insulter. Ceux-ci insultaient, ma maman disait tout. Mais aujourd'hui, là, je les ai dit, j'ai dépassé ce niveau. Ça, c'était à mes débuts. Ça, c'était à mes débuts. Voilà. Donc, si vous ne comprenez pas cela, vous pensez que je vais, moi, me retourner encore en arrière, être comme vous. Parce que quand vous voyez le général, pour ce qu'il fait, vous-même, partout, partout où vous partez, on dit non, le général, c'est un 5. Ça vous fait mal. Donc il faut venir taquiner le général Et là comme ça on va venir Je vais venir ici m'asseoir tel tel Il y a tellement de sujets Tellement de sujets Tellement de sujets le général On m'envoie tellement de sujets Du CNRD que je n'ai pas le temps Mais je fais ça juste pour vous dire Calmez-vous, je n'ai pas le temps pour vous Voilà, donc pour vous dire Calmez-vous Donc merci à tout le monde Voilà Et attendons le 15 Et Mobilisation totale, ce recul, c'est encore une victoire pour les forces vives. C'est vrai, on était juste un peu fâchés parce que c'était à la dernière minute qu'on nous a dit non, on reporte à la dernière minute. Donc, euh, mais maintenant, on a compris pourquoi ils ont reculé, parce qu'on ne nous avait pas parlé. Donc euh, le combat continue, vive l'unité des partis politiques, à part le CNRD. À bas les narcos, à bas les escrocs. Donc, euh, merci à vous, Soriko.